Bonjour, Fabrice Pascal, Immobilier Valence dans la Drôme. J'ai commencé à travailler à 15 ans dans le domaine industriel en tant que salarié, puis une vingtaine d'années en tant que chef d'entreprise, toujours dans le domaine industriel, gérant de sociétés de mécanique de précision. Et bien après une carrière réussie dans l'industrie, étant passionné d'immobilier, je souhaite maintenant réussir dans ce domaine. Ça a commencé en 2014 avec un premier investissement dans l'immobilier, puis 2015, 2016, 2017 avec d'autres investissements et la rencontre avec l'agence de Chabeuil et l'agence de Bourgles les balances Et plus particulièrement ces derniers mois, avec les échanges au siège avec Aurélie. Eh bien merci, je voudrais le remercier pour sa confiance, pour mon expertise, et puis qu'il sache que je vais tout mettre en œuvre pour mener à bien son projet.